Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons dépioter un exemple, le bavard. L'objectif de l'exemple, c'est tout simplement d'exploiter les informations de UI Device en gérant les notifications transmet. Point barre. Regardons le comportement de mon application. Donc vous voyez que lorsqu'elle a démarré, et bien, les seules informations qui sont affichées sont les informations relatives au terminal, son nom, son type, savoir si je suis en multitâche ou pas et puis le nom de l'OS et puis sa version. Parce que c'est des informations qui sont indépendantes de tout système de notification. Et puis si je tape sur le bouton Commencer, là il se passe un certain nombre de choses. Vous voyez déjà que j'ai des informations supplémentaires qui sont affichées. Alors la première qu'on va regarder c'est le capteur de proximité. Si j'approche ma main euh, du capteur de proximité, vous voyez qu'il euh, se passe quelque chose et que avant que l'écran ne s'éteigne, parce que quand vous activez le capteur de proximité et qu'il est déclenché eh bien l'écran s'éteint, vous voyez qu'effectivement il a affiché Oui. Vous voyez ici le niveau de la batterie il me dit que la batterie est en autonomie l'orientation c'est debout mais vous voyez ici je peux le changer d'accord ah oui là il y a le capteur de proximité qui s'est déclenché là ici je suis à plat sur le dos et là ici je suis couché sur le devant Évidemment, il faut que je fasse attention à ne pas mettre ma main sur le capteur de proximité si je regarde l'état de la batterie vous voyez que ici je le branche et il va me dire qu'il est en charge okay. et puis ici si je le débranche il va me dire qu'il est en autonomie voilà alors évidemment si j'attends suffisamment longtemps eh bien on devrait voir également le niveau de batterie changer, puisqu'il y aura euh, cette notification qui me dira que je suis passé par exemple de 97% à 96% et à ce moment là je pourrais l'afficher et puis changer euh, l'état de euh, la UI Progress View c'est aussi simple que ça. J'ai dans cette application tout mis dans le View Controller et on va du coup regarder comment il fonctionne. Donc le View Controller.h, il n'y a pas grand chose. Euh, par contre, enfin je n'y avais pas touché. Et par contre, bien évidemment, dans le point M, il y a beaucoup plus de choses. Donc ici, vous avez un certain nombre de labels qui vont contenir les différentes informations que l'on va euh, trouver dans euh, enfin, sur mon écran. Et puis, ce qui est important, c'est que j'ai ici la référence vers euh, le euh, UI device qui est partagé et même topo, la référence vers le notification center qui est partagé. Voilà. Et puis, j'ai ici euh, une vue de progrès qui va me donner en fait l'état de, de la batterie. Donc ça, c'est pour dire, comme d'habitude, que je souhaite que le, la barre de statut soit claire et pas foncée. Alors regardons le ViewDidLoad, de Donc je vais euh, passer euh, parce que ça enfin on en objectif c'est c un peu plus verbeux et c'est long vous savez construire les labels donc je vais euh, dégager toute cette partie-là, je vais simplement m'intéresser éventuellement euh, aux éléments qui sont un petit peu intéressants euh, terminal label parce que vous voyez ici je récupère l'information de la localisation du modèle même topo avec euh, le nom euh, du terminal euh, un petit peu plus bas, j'ai l'information sur le multitâche. Alors bien évidemment euh, maintenant, euh, cette information elle n'est plus très intéressante puisque euh, les OS qui sont supportés, a priori euh, gèrent euh, tous le multitâche. Je ne sais pas Enfin, je ne suis pas au fait du fait qu'on puisse le désactiver. Donc, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ici, vous récupérez de la même manière. Voyez, je construis ici la version du système d'exploitation que j'obtiens via le nom du système ici et puis la version du système ici. Euh, et puis là, j'ai ici euh, la construction de mon bouton et j'associe ça avec euh, la, enfin, la méthode action euh, qui est dans euh, l'objet courant. C'est aussi simple que cela. Alors vous notez, puisqu'on est en Objectif C, que bien évidemment je fais de l'Objectif C sans arc pour vous montrer l'exemple, que ici, et eh bien à chaque fois que euh, j'ai fait un Add Sub View, euh, la vue a euh, pris possession de l'objet que je mets en sous-vue, donc ici le bouton, et par conséquent je fais derrière le Release. Bon, puis je fais appel au système de positionnement et ici je dis que mon système de notification c'est le centre par défaut qui est du coup le centre commun. Positionner c'est pour positionner les différents labels sur mon écran je ne reviens pas dessus et puis ici et eh bien j'ai la fameuse méthode action euh, qui euh, en fait va en fonction de l'état de mon bouton et eh bien soit démarrer la récupération des données soit tout simplement eh bien, euh, désactiver euh, la récupération des informations donc ça c'est des activations. donc euh, il met mon bouton à commencer là mon bouton va commencer donc je dis que mon bouton s'est arrêté ici je dis que je demande maintenant les informations sur les changements notation de mon terminal je demande euh, le monitoring de la batterie et je demande le monitoring de mon détecteur de proximité voilà et puis derrière je fais des head aussi simple que ça alors ce qui est intéressant c'est que vous pouvez forcer une notification sur quelque chose dont vous avez demandé à être informé c'est intéressant et puis euh, là ici euh, j'ai euh, une méthode euh, qui me permet de recevoir les informations sur l'orientation je vais interroger et eh bien euh, les l'orientation du device que je j'ai la référence vers la description du terminal et donc effectivement ici je peux mettre à jour l'attribut correspondant en fonction de ce que j'ai récupéré. Même topo pour la méthode qui est invoquée lorsque il y a un changement de niveau de batterie, je récupère le niveau de batterie. Je peux avoir la situation où ça n'est pas supporté. Typiquement c'est sur le simulateur je crois et puis ici euh, j'ai euh, le cas de figure qui est plutôt général où j'affiche en pourcentage un niveau de batterie. Et puis euh, ici, même topo pour l'état de la batterie. Euh, c'est à dire qu'est-ce qu'elle est en autonomie, est-ce qu'elle est en charge ou est-ce qu'elle est pleine Voilà, c'est un petit peu euh, ce qui peut se passer. Et enfin, la dernière méthode, euh, celle qui est appelée lorsque je souhaite être notifié du changement d'état de proximité. J'ai ici la consultation de l'attribut state qui me dit si la proximité, enfin, j'ai quelque chose à proximité de mon écouteur ou pas. Voilà. Et bien évidemment ça c'est le cas de figure où vous avez un terminal qui n'a pas de détecteur de proximité. Je vous rappelle que ça ne fonctionne que pour les téléphones. Hein, sur un iPad il n'y a pas beaucoup de sens. Bon cela dit vous voyez le téléphone avec votre iPad comme ça vous auriez l'air pas extrêmement malin. Et bien, en guise de conclusion, ben, on a vu dans une séquence les principes de ces notifications fournies par UI device qui sont mis en pratique. Vous avez vu ici un exemple simple. Vous savez donc comment gérer les choses, on a au passage vu un chouïa de notifications mais on va voir que ce qui est intéressant c'est qu'on peut les utiliser nous-mêmes en fonction de besoins particuliers de votre application par exemple autour de changements d'état, des capteurs comme le gyroscope, l'accéléromètre ou de la géolocalisation. Sachant que pour la géolocalisation vous avez déjà des choses qui sont faites en intégrer en particulier avec le Region Monitoring qui peut vous notifier en gros c'est une sorte d'événement. Okay. Qui, qui, qui est utilisé. Euh, vous pouvez bien évidemment exploiter ces informations pour vos applications, y compris tout ce qui permet de gérer le terminal. Ça peut leur donner un plus et ce serait dommage de s'en priver. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.